Mmh. Wow. Qu'est-ce qui se passe ici -da -da. Oh, Il y a partout des pandas. Mais qui a mis des pandas partout dans ce jeu Sérieux Non, ah, c'est pas vrai. J'ai arrêté de voler. Ah bah ben voilà. C'est mieux sur plancher des vaches qui a mis ces pandas ici. Bon. On n'aura pas de réponse, non hmm. Et Qui m'a mis cette armure oh, C'est pas vrai, Oustre. Mais non, je ne suis pas médecin. Je suis vachement professionnelle. Qu'est-ce que je vais faire avec ça Je vais te ce que j'ai pas besoin. Ça non plus, je n'en ai pas besoin. Hop. Je ne vais pas affronter quelqu'un. Ah, oust. Ah, ça hop. Oui Voilà. Ah ben, J'ai l'air faim avec des chaussures pareilles. Voilà. Quand bon, je ne saurais même pas qu'est-ce qui se passe dans mon jeu, il y en a qui me foutent tout et n'importe quoi. Regardez-moi tout ce qu'il y a. Un vrai désordre. Bon, C'est quoi ça? oeuf d'apparition la main squelette et je suis sûre que celui-là c'est panda gagné Il y en a qui ont fait mumuse ça les amuse hein ah, Qu'est-ce que je fais euh... Je vais voir par là en cas où qu'on m'ait fait encore une surprise. Pardon, pardon, pardon. Quoi Un enclos pour un panda en particulier et que tous les autres sont en liberté Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque Tiens, pour la peine je te libère. Ça, ça rien à faire ici. On est à plusieurs sur un même jeu. Voilà le désordre qu'il y a. Ah oui, on va pas acheter plusieurs comptes pour plusieurs poupées. Eh ouais. Voilà. Je raconte un peu ma vie. Non, pas du tout. Je suis en train de faire des trous partout. C'est pas vrai. C'est mon jeu. Enfin, c'est ma map. Et on a fait ça. Et voilà, je suis en saclée de panda maintenant. C'est malin ça. On va leur les sauver oui, ils vous envahissent. Bon, pardon. Je vais rentrer à une maison. Ah, dans l'une des maisons que j'ai construites. Ta ta ta ta ta ta. Je ferme. Je vais fermer. Non, tu rentres pas. Et même les pandas veulent rentrer chez moi. Qu'est-ce que c'est que ce cirque Taqué par des pandas. Ok, bon. Bon, j'ai du mal à filmer en même temps. Rien oui, n'a été touché ici, non, rien Tout est normal Oui je sais, j'ai mis 3 tonnes de torches Un peu trop vite En train de faire quoi? Je suis sur ja Minecraft. Ah! Et tu fais quoi? Je vérifie que personne a chamboulé ma map. Et la dernière personne qui a utilisé ma map a envahi de panda Tu trouves ça normal? Euh. Non. Me dis pas que c'est toi. Mais pourquoi ça serait moi? Non, mais c'est pas vrai Il y a des pandas partout Qu'est-ce que c'est que ce cirque Non, mais c'est pas vrai Je suis envahie de pandas veux même plus sortir... Oh. Comment je fais pour sortir de chez moi Non, mais c'est pas vrai Foutez-moi la paix T'as du bambou dans les mains Et du feu, ça leur va? Ah, un feu de camp? Eh bah, c'est pas très sympa. Bah ouais! Sinon, je vais carrément. Alors ah, pourquoi? C'est pas ça que je voulais faire. Je sais même pas comment on choisit en sélection. 6. Bon, oust! Les pandas, circuler! Je ne veux pas de vous ici! Pardon! C'est pas vrai Les pandas envahissent Minecraft hmm. Là j'ai entendu des miaulements. Qu'est-ce que c'est que ce cirque Des chats Bon il n'en a pas autant que les pandas mais il y a des chats D'accord Alors quand il y en a qui foutent le souk sur votre map Vous avez envie de leur dire de sans construire une Bah oui Non un chat Il n'y a rien là oh, Je continue tout droit mon dortoir. Oh non, il y a des chats aussi ici. Bon, tant qu'il n'y a pas de panda, tout va bien. J'en ai une surdose des pandas. Ils sont mignons, certes. Mais Je sais pas qui s'est amusé à en mettre 3 tonnes. On dirait que la personne a pris l'œuf de panda. Désolé Désolée, je reprends parce que ça a coupé. Euh, je disais donc que quelqu'un s'était amusé avec un œuf de panda. Oh, attends. C'est pas possible, c'est pas les deux mêmes portes. Qui a fait ça J'avais mis les deux mêmes, moi. Pff, pas vrai. Voilà, qu'on s'absente. Trop longtemps, voilà, c'est qui arrive. Ça va, il n'y a rien ici. Désolée, mais non, c'est pas... Votre maison, donc c'est moi qui fais ce que J'entends encore des miaulements Ah oh, les pandas les voient par les fenêtres J'en ai une surdose. C'est toi qui as appelé le ps le skin et le Zavin. Non, c'est le nom du compte. Wow. Quoi un, un chat Un autre chat C'est quoi ce cirque On est envahi par les animaux ici. On crée des chiens. Justement, je disais ça. Il y en a combien Deux. Bon, ça va. Qui s'est amusé à ça Pourquoi d'ailleurs Pourquoi On a pas besoin de 3 tonnes d'animaux. Un ou deux suffit Bah non, 3 tonnes. Ça doit être une personne sacrément amoureuse des vêtements qui m'a fait ce tour. J'ose pas imaginer là où... On y va. Bah bon, voilà, il y a des chats. Un coffre. Vide. Vide vide Bon, bah, je suis sûr qu'ils sont tous vides. Ouais. Pas je vais faire comme mes deux autres en cas où. Non. Donc rien. Ici, il n'y a rien. Hmm. Hmm. La bibliothèque. Il y a trois tonnes de lus, je sais. Un golem qui a dû se battre avec plein de mobs, je suppose. Est-ce que j'ai ce qu'il faut sous la main Non, j'ai tout ce qu'il ne faut pas en fait. Tiens, mon beau ouste t'es où voilà pardon je peux aller c'est vrai Oh, il y a des chats ici aussi pourquoi tu me regardes comme ça ah oui c'est une femelle bah, avec les couleurs Vous allez dire, mais pourquoi ça serait une femelle Ça peut être très bien un mâle Et on dit que les chats à trois couleurs sont envoyés ah, Si mmh. on faisait ça dans la vraie vie, on ferait une chute mortelle. Donc on va voir que c'est du faux En fait, ça reprend des salles de classe, des dortoirs. En gros, c'est un peu une école que je fais. Voilà. Donc voilà. Désolée, mais comme la vidéo arrête pas d'arrêter, de se couper à chaque fois que j'essaye de filmer, bah, c'est pas pratique. Donc vous voyez, hein, beaucoup de pandas ici. Il y a même une statue de panda. Des ours polaires, original, non Voilà à quoi ressemble la construction. Ouais, euh, tout ça ne s'est pas fait en un jour. Voilà, c'est la première fois que je montre en vidéo tout ça. En gros, je ne peux pas tout montrer l'entièreté, mais gros, globalement, voilà à quoi ça ressemble. Attention. Hop. Il y a encore des pandas ici. Et du bambou. Et un perroquet. Enfin, il y en a plusieurs. Et je crois que je suis tombée dans un enclos, non? Ah si Je suis tombée dans un enclos. Je ne joue pas En mode survie moi J'aime Le mode créatif Et tu me posais des questions hein mmh. Quoi Ouais mais je t'ai entendu dans la vidéo Tu m'avais interrogé ah oui c'est vrai, oh. eh ben, elle est géniale cette vidéo Ouais, t'es nouvelle donc tu es en train de me dire oui c'est génial Ouais, tu comptes faire quoi comme type de vidéo sur Minecraft J'en ai pas la moindre idée mais je voulais un peu montrer mon monde malgré qu'on a rajouté des trucs qui n'y étaient pas mmh. Je me demande qui c'est Eh ben, la liste, elle serait énorme, vu le nombre qu'on est ici. Ah ouais Tu penses que tout le monde en est capable hmm. Quelques-unes, oui. Et aussi quelques garçons, je pourrais soupçonner. Mais de toute façon, j'aurai le fin de mot de l'histoire, je ne sais quand. Ok. Et dans ce cas-là, ça ne nous avance à rien. Ah si, attends. T'as oublié de te présenter bah oui, et toi aussi t'as oublié de te présenter Bah moi c'est Blandine Oui désolé, on a oublié de se présenter, je voulais vous remontrer, voilà ce que je faisais. Et comme ça faisait un moment qu'il n'y avait pas de vidéo sur la chaîne, on s'excuse de tout ça. Et à côté de moi, la petite dernière de la collection, automne, été et printemps, et... Arrête C'est pas une saison de mode, hein, ou des saisons de mode, hmm. Elle s'appelle Clotide. Clo... Clotide. Oh, j'arrive pas à le prononcer. C'est pas grave. D'accord. Si tu le dis que c'est pas grave, que j'écorche ton nom, tout va bien. Tu crois Ah, c'est toi qui l'as dit Bien sûr qu'elle l'a dit, non On est d'accord. Bah, elle euh... osa Zavin... A encore des aventures à faire sur une craft. Donc je voulais faire ma première vidéo sur Minecraft Sur la chaîne de la reine de la poupée Donc j'espère que ça vous a plu Malgré qu'il y a eu des coupures Et que c'était pas très explicatif Puisque de toute façon pour l'instant On peut pas trop expliquer des choses Qu'on n'explique pas pourquoi Quelqu'un a osé mettre des pandas partout Mais bon Oh c'est bon Ouais mais quand même elle doit vraiment aimer les pandas, cette personne. Ouais, t'as raison. Excuse-moi, mais c'est toi qui l'as construit, cette construction Tu veux dire euh, Bah, le panda, là. Ici. Ah, oui. Oui, c'est moi, donc j'en ai une sur 12. Ah, d'accord. Et les bambous Oui, c'est aussi moi. Mmh, d'accord. Effectivement. Quoi, tu soupçonnes que c'est moi et que je m'énerve contre moi-même J'ai pas dit ça. Pourquoi ça serait drôle Ah, oh, bien sûr. Bon on vous dit salut salut et à une prochaine vidéo